Ouais. il a ah, attends, pizza. Pizza. Ouais! Bon, ouais. Ça On va pas Ouais, pas me fait du bien, dans ces temps de la fin, Dieu m'a visité, utilisant un prophète, c'est qui fait la joie de mon Un message pour me préparer, moi, épouse, pour aller en enlèvement avec joie et assurance. Voilà l'objet de ma mélodie. Jésus, il m'a aimé le premier m'a choisi le premier Pour recevoir ce messages précieux La raison de ma mélodie Jésus m'a choisi Et les vivants achevant l'intercession. Et quand je me confie en ce prophète, la réussite est dans mon temps Rien ne résiste, même pas le cancer. sous Le messager du temps de la fin n'a pas de successeur. Le soi-disant, les erreurs du prophète majeur, c'est la parole du Seigneur bien-aimé. Mais toi qui prétends être le remplaçant des brancs. Son père, oh, oh, oh, oh miséricorde, oh, oh, oh, oh, c'est qui? Du roi qui lui a été remise S'est adapté juste à sa main Qui es-tu pour corriger le prophète Répétez simplement Qui nous fait aussi du bien? Il a dit après lui: il n'y aura personne, pas de huitième messager.